Et salut à tous, c'est Gabriel et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du Trade Binder, donc du mois d'octobre. Oui, je sais ce que vous allez me dire, on est le 15, un pu faire ça avant mais j'avais pas le temps. Comme vous le savez, je suis dans un feuille de vie, donc euh, voilà, c'est un peu short. Donc, sachez que j'ai Paypal hein, et que j'aime faire des vidéos pour partager ma passion Yu-Gi-Oh Voilà, tout simplement. Donc... On va commencer. Donc le lot a baissé. Au lieu de 15 euros, il est à 10 euros. Voilà. Donc je ne sais pas comment je vais faire pour l'envoyer. Mais si vous me le réservez, je vous le mets de côté. On verra ça pour mes vacances, normalement, qui aura lieu euh, le 22 décembre. Alors hop, je mets ma chaussure pour éviter que la page se, se tourne. Voilà. Donc on a quand même... On a quand même du beau jeu. Hein voilà, du beau jeu. mur numéro 1. Et le roi. Le roi Jigada. Jigada, voilà. Hop, on enlève la chaussure. On passe au monstre Link. Donc, toujours... Euh... Parce que j'ai... J'ai bien, bien avancé euh, hier soir, j'ai mis une demi-heure à, à, tout, à tout classer, donc c'est que des cartes qui, qui étaient de réserve, hein, parce que voilà. Et j'ai mis, parce que, comme je vous l'ai dit, normalement, je, je vais faire des ouvertures au mois de décembre, si je peux partir, mais voilà. Donc sachez que je peux trader, je peux les vendre aussi, ça mangerait plus de vendre, mais voilà. Donc après, qu'est-ce que je peux vous dire Oui, j'ai Paypal, donc euh, oui, si vous voulez me les acheter, vous pouvez, j'ai hein, Paypal. J'essaie de faire vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc par exemple, là, on a le dragon furieux Charge Borel, voilà. Après, euh, la fusion avec Alistair. Je suis désolé pour la petite lumière qu'il y a sur euh, la vidéo. Mais sinon, j'ai pas assez de lumière dans ma chambre pour pouvoir tourner. Voilà, tout simplement. Mon fusion. Donc, vous avez vu mon fusion pendu, là. Ça, c'est... Ça, je vous... Ça, je vous le retiens ça je vous le dis pas, dis pas vous le savez hein? il y a quand même beaucoup de cartes qui ont été parties à l'échange euh, le mois dernier donc euh après on passe au bon synchro hein? toujours les bons synchro Donc je sais que ça vaut pas grand chose. Hein, mais voilà. Si euh... après au monstre Excis, voilà, parce que sachez quand même que j'ai quand même pas mal une réserve de cartes. Je pense que je ferai une vidéo au mois de décembre. Sur toutes les cartes que je possède. À part. Euh... À part ce que j'ai au trait de mineur. Donc normalement, si tout se passe bien, il y aura Mister Babakul cool avec moi. Si tout se passe bien, bien sûr, pour l'ouverture. Donc il fera l'ouverture d'un deck de structure. Voilà. Et au, au pire des cas, je serai tout seul, mais c'est pas grave. Je ferai le live quand même. Après des cartes qui ont été euh, remises. De piège donc ça ça pas bougé hein. ça ça pas bougé du tout masque toon tout toon vous connaissez là ça a bougé j'ai pris des cartes au hasard hein. comme je vous l'ai dit si vous voulez prendre ma, ma base de deck inflexible inflexipateur il n'y a pas de problème je compte pas me faire le deck Tempête d'Icar, euh, bon générateur, j'ai. Voilà. C'est pas. Après, je sais que le deck d'Amarpi est revenu avec la synchro d'Amarpi. Voilà. Après, on passe aux cartes magiques. Donc, sachez que les baguettes, les baguettes magiques, c'est du speed duel. Hein. C'est marqué dessus. Je l'avais pas vu, mais il me faut. J'ai à avoir mes trois baguettes magiques. Euh pour le deck exodia parce que oui j'ai commencé à me faire un deck exodia parce que j'ai envie de j'ai envie de me faire un deck un peu fun euh, au TK voilà euh, je cherche enfin normalement j'aurais mais voilà et je cherche un monstre polichimal et un monstre lutin tranchant mais ça, c'est... Euh... Ça, normalement, j'aurai. Donc, euh, je, je suis preneur, je prends tout. Hein. Je prends tout. Tant que ça, ça, fait, ça fait à peu près la même cote que la carte que vous me demandez, euh, voilà. Je suis preneur, je prends tout. Peut-être que je vais me faire le deck électroménager un jour. Voilà. Donc là, vous allez voir, j'ai un peu du désir ici. Je me suis aperçu tout à l'heure en... En tournant pour la première fois de la vidéo, j'ai un pot du désir ici, mais j'en ai euh, trois autres ailleurs. Donc euh, j'en ai 4 quoi. Donc voilà. Après j'ai un petit pot d'extravagance. Donc je sais que ça vaut entre au minimum 50 euros, je crois. Ou même moins. Je sais pas. Je sais pas. Je sais plus. Je l'avais mis dans mon deck. Euh, Exodia, mais bon, vu la conjoncture des, des règles actuelles, je peux pas le mettre, donc du coup, je le mets le... à tradé, voilà. Over, patchwork, voilà, forme du chaos. Après, j'ai remis des formations de feu, parce que je sais que le deck euh, feu, euh, le deck euh, que je dis, pas de bêtises voilà, confrérie du point de feu, voilà, peut, peut être fort, hein alors, si vous me voyez tourner en biais, c'est normal, hein Voilà. Voilà, donc, par exemple, là, je vous ai dit, tout à l'heure, euh, voilà, voilà, l'autre pot du désir, mais c'est parce qu'il si est, il est en, en... en... en identifiant... ...différent. Donc après, qu'est-ce que vous, je vous dise Voilà. Pour le deck monarque aussi, voilà. Après, pour... Pour... Euh, J'ai un peu de tout. On passe au monstre à effet. Donc, là, sur cette page, pratiquement rien n'a changé. Hein je sais que c'est pas... Euh, c'est pas ce qui peut vous intéresser de plus. Hein voilà. Mais là... Euh, là j'ai pas changé grand chose là non plus hein, comparé au mois dernier il euh, n'y a pas grand chose de changé donc là on passe à la base de deck euh, pour l'électroménager Voilà. Base de deck électroménager Ici, on a un peu de... Je suis défini, pardon. Excusez-moi, j'ai une notification en cours. Voilà, c'est le petit bruit que vous avez entendu. Donc euh, voilà, quand j'ai dis la base de deck réflexibateur, voilà, elle est là. est là, avec les, les monstres que j'ai... Euh... Et là, c'est... Amiral, Amorceur, Dynamo, Destructeur, voilà. Après, j'ai, bien sûr, j'ai retrouvé ça, hein. Spectre, Sceptre, étonné, Gapuscule. Donc là, sur cette page, rien n'a changé, hein. Tout simplement, voilà. C'est que des... Euh, si vous saviez, j'ai de quoi faire au moins deux, moi, deux Treadminder, un autre mineur encore, pour, euh, pour tout donc là on a chevalier de la sublimation Pitor artisan sorcière mapper synchronique là c'est brigand de l'endémion éveil posségué gigobyte rue à crabe fini c'est là où ça va être intéressant c'est que j'ai j'ai essayé de mettre des cartes euh, qui, qui pourraient alors qui valent pas très très cher mais qui, des cartes qui pourraient plaire donc ce en deux éditions différentes voilà parapluie Nemez, euh, idéa écuée céleste euh, danger homme poisson trône séraphin étoilé après coffret du point de feu danger homme chien voilà Là rien n'a changé Et à la prochaine page vous allez me dire Mais pourquoi t'as mis tes monstres rituels maintenant Parce que voilà, J'avais une page J'avais une page libre Donc euh, voilà j'ai dit ah, bah, Je vais mettre mes monstres rituels là Et On passe à la dernière page Avec les monstres pendules Les petits monstres pendules